Voilà, bonjour docteur, bonjour, ça va best LX, très bien, LX. très bien, et vous, comme, ouais, super, comme quelqu'un à qui on a annoncé euh, trois semaines de plus, on aurait, on aurait donc, aimé un petit super. déconfinement, hein. <rire> mais en fait moi ça ne change pas grand chose, la vérité je viens au boulot tous les jours, donc comme j'ai la chance d'avoir le bureau pas très loin de la maison, donc, euh, il faut il le bureau donc tout va bien. Comment ça se passe de votre côté Très bien, très bien. Tant qu'on respecte les barrières, les mesures barrières, ben, on, vit, on va au travail, on va à notre masques, cabinet. Ou... Masques, voilà, tout simplement. Dents, gel, tout simplement. Tout de toute façon, ça va devenir une hygiène de vie parce que le Covid, il ne va pas partir demain. Il va vivre avec nous. Hein. Donc, oui, il faut qu'on s'adapte pour continuer à vivre. Eh, ça, les gens, les gens, ils sont vraiment avant-gardistes, mais les Asiatiques. Mais en fait, ils sont tellement dans l'avant-garde tout le temps que ça ne va pas être difficile pour eux de faut sortir dire avec dire que les... Nos grands-mères ont été plus avant-gardistes, parce que ça quand petit ont toutes les Oui, mais bon, le thème aujourd'hui, il n'aurait pas protégé parce qu'il faut qu'ici… Oui, oui. il faut une double couche de le thème, hein. il faut, faut essayer, quand, quand on souffle, il ne faut pas éteindre la bougie, donc il faut… C'est <rire> super, donc euh, la première question, docteur. C'est même moi dans ma tête, ce n'est pas très clair, c'est quoi la différence, parce que vous avez, en, en plus d'être nutritionniste, vous êtes homéopathe et vous êtes euh, phytothérapeute. Alors, euh, entre les deux. donc pour, pour expliquer un tout petit peu mon, mon parcours dans la vie euh, a été atypique parce que j'ai commencé par faire médecine parce que j'étais la génération urgence je croyais que je vais trouver Georges Clonet et les jolies infirmières à l'hôpital alors que c'était faux toute la misère du monde tous les problèmes du monde toute la misère du monde tous les problèmes du monde et au fur et à mesure que je faisais ma médecine, et ben, il y a eu d'autres voies qui s'ouvraient à moi. qu'il fallait agir au stade prévention. Et la prévention, c'est la nutrition. Faites de votre aliment, votre premier médicament, c'est Hippocrate qui l'a dit. Et donc, et donc la médecine douce s'est installée progressivement comme une médecine intégrative. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de médecine alternative. On parle de médecine intégrative. C'est-à-dire on va prendre le meilleur de la médecine classique, mais on va user le meilleur de la médecine naturelle pour le bien de notre patient. Très Et donc j'ai fait de la nutrithérapie parce que c'est la base. Mmh. Et après, pour maîtriser les compléments alimentaires, il fallait faire la phytothérapie. Et donc mmh. aujourd'hui, c'est la phyto, c'est les plantes. Donc on traite par les plantes, mais pas les plantes de l'échelle c'est les plantes pharmaceutiques, c'est-à-dire ça se vend en pharmacie, c'est des compléments alimentaires euh, pour traiter plein de choses. Et puis euh, l'homéopathie, c'est le tiblimithli, c'est la médecine de Hahnemann, c'est celle qui se base sur la mémoire de l'eau. Et donc, moi, aujourd'hui, mes enfants, moi, je les traite avec ça. Moi, mon fils, il n'a jamais pris d'antibiotiques. Donc, euh, on arrive euh, avec l'homéopathie de gérer les bobos du quotidien, comme on dit. Hein. Donc, euh, voilà. L'homéopathie, c'est les fameux petits granules. Les petites les granules, crées, exactement. Les petites granules, exactement. exactement, exactement. Euh, pardon, notamment en préventive. Non, euh, ouais. il faut dire qu'on complète l'ordonnance. Aujourd'hui, on est pour une médecine intégrative. C'est les recommandations de l'OMS intégratif, c'est-à-dire il a dit l'infection niant l'antibiotique, rien à faire au lieu de donner un sirop chimique au lieu de donner des antidouleurs chimiques on va donner de l'homéopathie donc on et associe vrai. les deux par exemple les gens qui ont de l'arthrose qui ont des douleurs rhumatismales et ben on va avoir affaire à la curcumine à au gingembre, à des choses naturelles, et on va donner de l'homéopathie en plus pour ne pas leur donner un médicament, des anti-inflammatoires qui ont des effets secondaires. Et donc, ils se complètent tous les deux, et quand on a la casquette et d'être naturopathe et d'être médecin, on s'éclate, c'est-à-dire on fait notre travail en s'éclatant parce qu'on est passionné.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 ها هذا وعايكونوا دي تعملين قاعدين غادي فراسة ويان غرب الله حتى بتسين أصلا في المغرب ما ما درجوش ك يعني مو الناس لو كانوا عارفين كانوا يديرو ال ال لي ال اللي بوسيب عنديرو نص نص مرة فراسة ويان مرة بعربية و اللي عنده الفرنساويه شويه هذا مو على كنت واحد هو نسيت لو deuxième cerveau l'intestin notre deuxième cerveau الجهاز الهضمي ديالنا هنا اللي هو en quoi le système digestif effectivement voit le deuxième drap, le deuxième alors c'est une journaliste qui l'a écrit et elle a fait un travail plus remarquable que les médecins Dora c'est une journaliste en France elle est, elle est excellente hein? j'ai lu le livre euh, très très beau, très bel ouvrage donc oui, alors aujourd'hui il faut savoir c'est un journaliste qui دا هي واش هما اللي ساكنين معنا ولا حنا اللي ساكنين عندهم حيث العدد ديال البكتيريا اللي عندنا في المصران راه هي 90% اكثر من العدد الخلايا ديالنا ديال الذات واو دونك دونك finalement دونك دونك finalement شكون اللي تيخدم مع الاخر ولا شكون اللي تيستعمل الاخر شكون لوط شكون اللي تيضيفنا وشكون اللي دونك هذا هو هذا هو المشكل فالمصران ديالنا خصنا نعرفوا بين Il ah, y a un problème de connexion je Ça a bloqué un petit peu. Oui, je suis là. Ça a bloqué un petit peu, je Alors, vous Alors un petit problème de réseau C'est réglé. Donc tu un peu c'est un peu un peu un peu Tu en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 سي لا فيليير جينيتال سي لي باكتيري ديال لا باو ديال لا مامون ديال لو ديال المهبل ديال اللي هي الام ديالنا البيبرون ولكن تدي الام ديالنا الحليب البكتيريال في الجلده البكتيريا ديال لا مامون فبالتالي ما تنخلقوش بعدا في الدنيا بحال كل واحد والسلاح ديالو صح دونك هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه هي وهذاك 3 سنين الاولى حياتي واش خديت لي ولا لا حيت مثلا ناخذ ان أخذ انتيبيوتيك باش نقتل واحد الميكروب في الحلق نمشي بلاصه راه تدوز لي على المساره و يقتل لي البكتيريا النافعه ديالي والدراسات شنو ثبتات تبتات ان لي قبل 3 سنين عندهم مخلفات خطيره على الصحه الريسك ديال السمنا الريسك ديال لازم الريسك ديال الاديرماتيت اتوبيك الريسك ديال الكونسير فبالتالي اليوم خلينا نتأكد بنأخذين نأخذ ل Antibiotic واجب حتى مشيت على أتلس خلناخذ نأخذ الانتيبيوتيك Antibiotic. ب Automatic. ااا هذه slogan تيجي الأولى النقطة الثانية لكن ضرورا حتى اللي نأخده خلني ولا بد نأخد معه دلالهه ولا نأخد معه بكتيريا نافعة بس نحافظ على البكتيريا بالمسران ديالي. فبالتالي هذه تورست واخي فش تصوب المساران مش بين الوليدات متي يدروط للسنين. هيكون عندهم المساران حل وباش يتصود قصه طويلة داكور على معنا بوسره قالت لك الله شنو الفرق ما بين لايرجي اي لانطوليرانس هذا باب لايرجي كاين فرق بيان سور فالحاجه ما تنستحملهاش هي جو سوي انطوليرون ولكن الحاجة تدير لي لايرجي ال موكري واحد لا رياكسيون اللي ذاتي تترفضها هذا هو الفرق فالايرجي elle se manifeste par des symptômes d'allergie. Elle a dit qu'elle suis pas allergique les intolérances sont a alimentaires qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a a y a dit qu'elle c'est à dire qu'il y a une réaction exagérée, nous avons, nous avons, un allergen qui doit, vous voyez ou bien, nous n'en sommes rien, il y a le corps qui a dit une réaction exagérée, il y a une détérioration de la santé, donc il faut arrêter, il y a une réaction du corps exagérée qui fait qu'on a des on a une réponse allergique, donc c'est là où le frappé, vous voyez, maintenant le gluten, quels y ont la allergie ou quels y l'intolérance, c'est ça, donc ils ont la la maladie celiac, ils doivent l'enlever complètement les animaux des troubles digestifs, mais hido, ils ont un meilleur confort. Mm. alors juste pour partager l'expérience avec vous, ça fait un moment que je les produits laitiers. Le baril, les produits laitiers, donc un verre de un verre de lait, a un verre de de de <coughs> <on a> <coughs> <coughs> <coughs> On en une fraction de seconde, que si, à petite, fois ou 4 ou la fois 7, et je goulf, le corps de Le corps il nous de Par contre, il va trois de la ça اللكتوز. حلو. شرتي الواحد نقطة مهمة بزاف. فلو شنو هو واحد السكر خاص بالحليب. ولكن بشر يكون. في الماء. إذا الإنزيم لقشر. اسمه وهذيك ماشي قاع الناس في البشرية التي تسمعون اللاكتاز. انديجست. وخاصة مع القهوة là là tu es <mets> une bouche d'auxe à l'herbe? Idem. Le conseil que je peux mais te donner, il est très, très simple. N'est-ce pas d'homme l'intolérance au lactose, c'est-à-dire mettez sur vos plis vos mochtes qu'elles la mal digestion. Vous pouvez y accéder sans lactose. Ça passe très bien. De par un mouchoir de soie, les plis sans lactose, les sans lactose, et ça passe très bien. Ça passe très bien. Les fromages qui est fromage sans lactose, ça ouais? Oui, oui, bien sûr. Plus, plus rare, mais les sans lactose est devenu démocratisé, c'est-à-dire d'abord les sans lactose, on trouve au supermarché, on trouve partout. Donc on peut prendre du lait sans lactose. Oui, oui, oui. Star, oui, oui, oui. Dolés, oui, oui, oui, oui. Il y a deux, au moins deux ou trois opérateurs de la produits laitiers qui font du lait sans lactose. Un litre qui dit que un soude Et il y a un autre produit qui est mieux toléré digestivement. je la c'est de chèvre. ميزو ديال زيت المعز, دي المعز. بارفيك بارفيك هو هذا fromage de مزع كاين اجبن كاين اجبن كاين و كاين الحليب هادو اي سون مييو طولي ريديجستيف بحال الناس اللي عندهم مشاكل بالمطرم بزاف حنا مثلا كنفضل نعطيهم سون لي سون سون غير دابا تيكون شوية مجهد في ديالو تالو ياور. تيكون شوية مجهد في ديالو لو une tartine, c'est un fromage de chèvre noix avec le miel et ça casse l'arrière-bouche de la chèvre. C'est délicieux. J'espère qu'il y a des gens qui Oh, les l'expert d'habitude, je ne je, je, je pose que les questions. Personnellement, je n'aime pas du tout tout ce qui est sucré. Donc, du coup, le palliatif, il est super. J'espère que les Nestitomar ont des intolérances à lactose. En tout cas, le docteur Wally nous a donné tout de suite à Ajiba. J'ai eu le supermarché, j'ai le fromage et le lait sans lactose. Il y a Amalika qui nous a posé une question, quand il nous je dit que je suis migréneuse, je parle tout le temps, est-ce que la migraine, tu peux te dire que l'homéopathie Oui, oui. En fait, c'est un traitement qui est sur mesure. L'homéopathie, le différence entre les maladies et les maladies. Il n'y a pas cette douleur. Il y a le type sensible, il le profil. C'est des descriptions de symptômes, de mais il y a un petit exemple. Par exemple, une femme, qui a dans les bouffées de chaleur, elle la dit, qu'elle a un la préménopauze, elle a dans le petit elle elle un remède elle est elle ben c'est-à-dire que la migraine, c'est un ensemble, une description, et cette religion un remède, Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de questions sur la constipation, je vois. Oui, il y a un 3 ans, et c'est vrai, ça va venir vraiment étayer le système digestif et beaucoup de gens كيكونوا كونستيباي دونك نانا لك انا ولدي عنده 3 سنين راهيلي كونستيباي راهي تصوف خمتي كيفاش كان ممكن نلو بروبوزي دكتور هنا غنرجعوا للموضوع ديالنا علاقه وطظام بين الانتيستان وما بين الهضم علاش حيت هذه البكتيريا اللي كنهضروا عليها تتصوف كتصوف فداك سنين ولكن عليها ما عليها تموت مثال بسيط جو ديال بش نعود نح نحييها على الأقل شهور. واو. وأحسن في العالم، مش يجي لنا اللي ساكنين في لأسا. فأحسن في العالم جاي لواحد لطبيه عايشة في بيابي دائية تديه من الأرض خضر، ما عندهم تحجر، ما كان لا سمنا ما غلاش، ما عندهمش ما عندهم والو. في العالم؟ إذا هنا العلاقة علىش حتى هذه البكتيريا عندها دور. بحميل أدوار ديالها زي تفرز لنا فيتامينات فيتامين بي أو كا إنه رجل إحنا غنيين جرو عليه في الموضوع بحب من ولكن بحميل الراول دياله هو إنه نوريدات، تاذا تفوق كينات دات حتا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا ولكن تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا واحد البكتيريات تأكل شنو؟ تأكل واحد الألياف هذيك الألياف نسميها اللي هي البكتيريا واحد اللي فلو... ما تتهدموش توصل للمصراً أنطاكت، فبالتالي هذول الأفلاغ متي وصلوا للمصراً أنطاكت، أنت منهم، تلقوهم؟ تلقوهم في دي بحال بحال بحال بحال زاسبيرج، تلقاهم بحال تلقاهم بحال دريعت الكتان ولكن ما تلقاوش الفارينة. الفارينة في الفرينه الفرينه فيها والو قنا نصفيو السكر حتى رمضان الحلاوه بزاف لا بزاف المقليات في الزيت بزاف فهادو سي كالوريات بزاف ولكن ماشي يوم الثامن فعال للمصان فالمصران شنو تي دير المصران لي تري ان تيليجانت باش بومب كالوريك راه داز غلاضيت ولكن هو ما قام ياكل دونك بوكو il va donner l'ordre au cerveau qu'il n'est pas encore plus. Donc j'ai pris un burger, par exemple, en anglais, c'est un caloric, 1000 calories, avec le cocault, avec ceci, avec ceci. Qu'est-ce qu'il y a Alors j'ai absorbé. Ceci c'est des calories qu'il n'est pas encore plus. Mais les cellules de l'aliment de l'aliment, tu penses qu'il n'est pas encore Donc, burger, appelé un burger. C'est ça. Alors, à l'époque, on va prendre le problème, c'est le probiotiques. C'est des, des bonnes bactéries, c'est des bonnes bactéries. Regarde le sur traitement. Sur a dit 60 millions, 60 là, y a pas, y a pas de bon pourcentage. Je... Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, les applications cliniques, la constipation, enfin, c'est y a euh, les fibres, les fruits, les légumes, les fibres, y a le pain complet ben des fibres c'est très bien les enfants ils vont voir que du feu c'est un pancake avec la farine d'avoine c'est riche en fibres donc c'est efficace pour rentrer à la selle le lendemain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 mais, c'est un en préventif, c'est-à-dire les antibiotiques, c'est un symbiotique. Je n'ai pas un symbiotique. C'est-à-dire fait et les probiotiques et les prébiotiques avec plusieurs souches. Comme ça, je donne tout. Les... les pharmacies, les pharmacies. Les pharmaciens, ils ont assez de connaître. Oui, cest qu'on fait probiotique ou prébiotique. Jouge. كملتي كملة إيه إيه على ال treatments إن treatments أطول encore مش 60 ما نا جوش ثلاث أشهر شهرين 4 شهور علاش علاش هذا سندروق اللافلاج فمثلا إذا عندي هي هي les antibiotiques, les anti-inflammatoires, ce qui est la Mais tu dit dysbiose, tu une inflammation. Ou tu as l'inflammation a une tu que tu tu dit que tu as tu as tu tu tu المالادي أوتو إيمون، المالادي كرون، السيدة هدرت على الميغران كل شي تهضر إيه تتحضر, تتحضر سمنة علاش سمنة؟ سمنة حيث المسرن الذي لا يكون صحيح هو الذي يشبعني الجي البي 1 تشبعه والجي البي 2 تحبسه للالتهاب حيث إلا كان عندي الالتهاب شنو هي؟ هي لدي ديوانة بالأساس وهذا شيء سيكسلك شنو؟ أنا وياك أجلسه في الطبلة أنا عندي نبوان فلور و عندك يعني كدس بيوز تبني أجبتي وأنا لا أستاذ <تصفيق> <تصفيق> شو أنت يوقع؟ أنا وياك سأأكله المام بشا مال كومبلي شنو سيوقع؟ أنا سأطلع عن الميزان ما زدتش غرام و أنت أطلع 6 كيلو علاش؟ لا أصبع <تصفيق> علاش لانتستان ديالنا لازم تناء <تصفيق> ليه؟ لانتستان ديالنا <تصفيق> لانتستان ديالنا كل واحد فينا تحسب الكالوري دي في غرامه و أنت عندك كدس بيوز عندك كثرة المتصاص تدوزي كل شيء il passe par diffusion active. Donc il est Le est bien. Il une bonne flore intestinale qui fait le, Je n'ai pas encore le, a symbiotiques c'est des indications de c'est une indication pour qui les obèses les endomusquidlose ou de la ou les je de la flore tu dis normal et c'est ça la dis que j'attrape tout ce qui passe des amis un restaurant j'ai eu la gastro ou dis mon ventre se gonfle euh, alternance, alternance constipation diarrhée donc d'où mm les signes de la dysbiose mais -hmm. tu connais la dysbiose il faut d'abord faire un traitement sur l'intestin pour pouvoir maigrir c'est ça donc, sinon ça ne marche pas c'est ça, et donc avec les traitements par exemple des d'abord est-ce qu'il faut consulter d'abord non, non, on <rire> ne peut pas ce n'est pas, pas, pas un médicament dangereux c'est un complément alimentaire ce qu'il faut savoir aujourd'hui on fait des greffes de flore à l'étranger, oui oui les chinois ont des greffes fécales aujourd'hui ça se fait médicalement parce les gens ont des microbes les diarrhées difficiles Hum. ma diarrée, ma tiberauship qu'a hospitalisé les antibiotiques ou elle peut-être pour qu'elles aident on a remarqué, c'est un une greffe de flore d'une personne saine, ah. qui est magique. Et aujourd'hui, on pense même à la greffe de flore pour les autistes ou à la greffe de flore pour les obèses. Attends, mais qu'est-ce que c'est? On a deux souris. D'ailleurs, on a eu une petite jéréba. Ad les souris sont génétiquement, mais hum, elles ont pas de bactéries, c'est mon axénik. Ou d'ailleurs, a des greffes de flore. Diable, insane, glade, insane, raqueur. وهذه الصغيرة لدينا نفس الماكلة فاللي عندها السلة فلوغ ديال الغلاد غلادت واللي عند هذا الرقيق ما غلادتش فلوغ نفس الماكلة فشو ندرنا؟ شدينا داك ذلك اللي صغير وقلبنا ليهم اللي فلوغ ويتقلبوا الأخرى ضعافت والأخرى غلادت وبدنا نبحثوه شنو هل فرق بيناتهم؟ لقينا هنا باكتيري اسمتها أخ كيميسيا اللي عند الضعيفة هاد الباكتيري la personne de l'EFA, elle la elle la Elle est Elle la Donc demain, peut-être qu'on va penser à une souche spécifique. Wow. les a fait la Elle Elle a fait la Elle la Elle fait la bactérie la Elle a a la a des aliments Elle a des très riche en prébiotiques la pomme de terre bouillie et refroidie très riche en prébiotiques aussi mais les les probiotiques je des aliments le petit lait le le kéfir et ben ça c'est très riche en, en probiotiques. Il y a les bactéries très riche en probiotiques. Donc juste pour résumer, nous spécialiste en nutrition, phytothérapie, et en ce a est Parce y il y a une flore qui est très bien. Et du coup, on a une flore qui est très C'est-à-dire que les gens ont des bras et des qui fait que les gens ont Pour ça, euh, ce qu'il faut, c'est de temps en temps, on a une cure, des symbiotiques qui a en place de la pharmacie pour qu'on aient un peu la flore intestinale pendant 2-3 mois. C'est bien ça, docteur? اهلا برافو. سهلا بكثير من جيهان، التي يجب ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون كنا ان تكون كنا ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك من تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ديسبيوز، تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك la pilule, la contraception orale ah. certains vaccins, même certains chercheurs qui incriminent des vaccins mm -hmm. ou qui euh, les anti-inflammatoires ou les antibiotiques Je me disais que les antibiotiques anti-inflammatoires sont des probiotiques Le probiotique rallie, l'antibiotique rallie le probiotique en réalité, il va falloir 10 jours d'hier Ce n'est pas donné à la bouche de tout le monde Bien sûr. En préventif, en préventif avec le doigts Il va la cure, mais je te le saccharomyces boulardii c'est une levure, je ne pas si c'est parce y a une levure » parce que c'est. une levure Donc saccharomyces il n'est pas cher On il est accompagné à chaque cure de probiotiques ou d'antibiotiques ou Et, par euh, exemple, les gens ont la ou l'hélicobacter pylori On dirait être mais si pylori, des probiotiques La réponse thérapeutique est meilleure Enfin, le Le stress, il peut donner les problèmes de flore et l'alimentation, le syndrome du colon irritable. C'est qu'on a des mauvaises bactéries à la place des bonnes et ça peut donner toutes les maladies. un colon irritable, un colon gasbé. Il peut a les fibromyalgies. Il peut donner les syndromes de fatigue chronique. Il peut donner les dysparonymies, c'est-à-dire le au moment direct. il peut régimenter le colon irritable. علاش حيت كاينه ما بين لي سييلول المصران وما بين لي علاش نقولوا دوزيام سيرفو دونك كاينه اون لييزون اللي الاعراض هي اول شيء اللي خصني في الريجيم ديالي غالبا ما في التغذيه بزاف حيت مثلا كل واحد انا شي حاجه كنت ما فهمشكم ما كل واحد هذه هذه الغاز حيت الغاز il y a certains légumes qui ont de la sont les plus riches en je les des qui sont la vous les food maps a food maps a Food, map. food. Est la... food map. F O O D M A P uh -huh. a Fructose, oligosaccharose C'est une abréviation C'est une série d'aliments qui font les sucres Food, map c'est Food, mat, F-O-O-D-M-A-P. Fructose, Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? مية تكون عند المسرعين إيش نقول الحجة مثلا تدل على إنها تOLERANCE هي هادوك علاش؟ ما donc le gaz qui est Donc des cas très avancés de la colopathie fonctionnelle Les fruits cuits En attendant, C'est très les douleurs, La colopathie fonctionnelle les douleurs de C'est intolérable Intolérable Et parfois on met, on fait même quelque chose pour accélérer la guérison. On donne un antibiotique spécial qui, qui travaille au niveau de l'intestin. Il n'est pas absorbé. Bah, il y a les mauvaises bactéries qui produisent les gaz. Mmh. ça Quand je donne mes probiotiques, ils colonisent plus rapidement. c'est les cas extrêmes. Alors, quand tu as dit une la question, euh, est-ce que les gaz qui peuvent aussi, malgré la colopathie fonctionnelle, peuvent avec le, le, le, le, je ne sais pas si c'est un microbe, les le candida albicans? Oui, oui, ça c'est une autre pathologie Ça, C'est ah ouais. euh, des parasites, c'est des levures C'est un champignon, euh, le candida albicans voilà, C'est un champignon et qui a un grand cortège de symptômes C'est une alimentation spéciale anti-candida hmm. Bien sûr, il faut que je confirme Alors tu connais des signes cliniques La langue fait à l'enduit, blanchâtre, etc Mais je fais un test de sel Et là, je peux donner un traitement anti-candida Je donne des probiotiques et l'astuce sur le candidat albicans, c'est un thé, les, les traitements classiques. c'est un de médecine intégrative. Mm -hmm. C'est un thé où, généralement un anti, -para, un anti ou un thé l'huile essentielle d'origan, ah, pour tuer le, le candidat À l'association, c'est la beauté de la médecine intégrative. Mm -hmm. la le meilleur de la médecine classique ou en tête l'huile essentielle d'origan avec des probiotiques ou avec un anti-candida et on donne une alimentation anti-candidat sur internet alimentation anti-candidat et bien sûr ils peuvent aussi parce que le candidat il y a une dysbiose. Au métal, ce qu on dit une dysbiose le sucre il est changé en méthane et ça me donne les ballonnements et les gaz aussi alors, Docteur, il y a beaucoup gens qui me sont en train que ou exercez ou ou la Je suis bien sûr, j'exerce Tout est sur Internet, il y juste Docteur Lwali, il y a le site web, il y les coordonnées, le contact, tout ce qu'il faut, donc merci. Alors, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a dit qu'il y gras. il y a qui mangent le gras Aujourd'hui, on ne parle plus de poids idéal les les On parle de poids de santé. On a plus peur des gens minces qui ont du ventre que des gens qui sont gros en général et qui sont bien portants. C'est la graisse abdominale. C'est la maladie. Donc, le tour de ventre. Il a des chiffres, bien sûr, il y a des maladies métaboliques, même... car vais... y aussi, 80 80 20, 20 on a tous les chiffres. que ça. des chiffres. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Il 90 Il y a des chiffres. Il la a des chiffres. Il y a Aujourd'hui, les nutritionnistes qui se respectent, je ne pas si je vais que Par Donc, si bien sûr, s'il a de la graisse il a un dos ou tu as un tu as tu tu as on a شنو ماليز انتر لي ماكل تاكل 100% لي سورتي ما يمكنليش نتحكم فيهم 60% ميتابوليزم دو باز سي طاقه الاساسيه باش تتحرك 10% في لا تيغوجينيز دو لانيوم شنو مثلا ناكل الماعده والمصران لي فون ميكانيك خصتهم ل انرجي من حرق الطاقه دونك سي تريموفي ننقص لا بغيت نضعف اي تبقى لي هي الحركه دونك واخا ندير سبور اللي جو نو بو جو 10 20% ديال par contre, le l'a je joue sur 100% des entrées. il dépend mieux L'alimentation, alimentation, Ou l'alimentation, ça te donne et il Je crée des carences micronutritionnelles. Oui j'ai puisé les réserves de le magnesium hit le magnesium dans les cellules j'ai puisé les réserves de le calcium de l'os mais tu c'est sais le régime le corps se venge oui, et c'est ça il va absorber اكثر et C'est-à-dire, les 13 vitamines, il y a la vitamine D. D'accord. Est-ce qu'il y a un régime spécial qu'on peut suivre oui, oui, oui, bien oui, bien entendu. En oui. fait, c'est très simple. Le c'est Donc, c'est comme une voiture, je ne peux pas me dire, bah, la course, c'est mon torrédoire, des tours de piste. Et le bah, c'est pareil. Quelques-unes fructoses ne coulent pas, c'est-à-dire c'est un double marc, il faut hydrater, tremper, trois. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour casser les tabous. Tu marques, fait ou fait. Mais si tu marques, ce que je veux dire, alors, et tu marques qui l'ait fait. Le fructose, le plavab halje l'fruit. Le fructose, c'est un sucre à bas indice glycémique, c'est-à-dire mais c'est l'ascardria, Et très sucré, c'est-à-dire pour avoir la même sensation que le sucre, c'est 1-3. C'est-à-dire qu'il faut une dose de fructose, trois doses de sucre pour avoir la même sensation sucrée. Au fait, il saccharose Le c'est un sucre complexe, l'effet fructose-glucose. glucose-ascar. un sucre Le c'est un qui C'est un qui un qui C'est ديال سكروز، تأديب زبد سكر، إيه تجد تمرات المغرب تمر الوحيد اللي في سكروز هو بوزكري. دكت تمر المغرب غير بوزكري، كلهم سكر، الآخرين فيهم هيل فركتوز. يمكن نأخذ المجهول، يمكن نأخذ تدامت، بويتوب، بوزتامي، طول تيب ديال تمر المغرب إلا تمر ديال بوزكري. وسنعرف بأن تمر المغرب بالطبيعي، إللي ماترَيت، إللي et en Donc, protéines. C'est celui qui doit être consommé. ou le deux, les ah, les deux, les oui. là, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, le les deux, les de Pas pas les deux, pas de problème c'est l'équivalent de أميرة مجهولة أو ثلاثة طمرات عاديين وأ une demi-heure après, on a direct. Mes brochettes de poisson, mon poulet, de la viande blanche, pas de la viande rouge, elle est difficile à ingérer, des légumes, des salades et une portion de féculents. peut être du du quinoa, Pardon Une demi-heure. D'accord, très bien. Donc c'est ça l'astuce. Et donc je peux avoir deux types de régime ramadan. Je peux avoir un système à deux repas, trois repas. Il a shifno ba, yumkeli a c'est-à-dire tu as de soupe, tu n'as pas de Deux heures après, tu as le Parce que tu que tu as tu as على حساب كي طيبتها على حساب كي غنهضمها واش ثقال عليا لا الا قليتها في المقله ست ساعات باش تهضم الا سلقتها اربع ساعات باش تهضم ولا درتها بوشي ساعتين دونك لي زو يفوا لي مونجي بوشي سي با لوف الواحد الا كلا الحوت في سي مع c'est ce qu'on appelle euh, des cauchemars <rire> parce que... Il <rires> y a des façons de me chouer Ben oui, ah, mais je suis choué, je suis choué Ah, je suis choué, je suis choué Qu'est-ce que ça doit être le fait que je suis choué Là, je suis choué Mais bon, je suis choué, je suis La fréquence, on peut prendre chinois une fois par semaine, une fois toutes les quinze une fois par théoriquement, mois Théoriquement, non, pourquoi parce que les le le hautes températures développent les matières cancérigènes. Et donc comment on peut faire pour y remédier Il faut que les ils jouent croustillants faut les frites, et bien, il fruits, il sealım, il En絆, très très bon, comme des frites. Et et les mais, mais non, quand je te parle... On peut se permettre des écarts, les écarts, la tolérance, écarts, il euh, y a une chose qui est importante. Il a une bonne hygiène de vie. Une fois par semaine, c'est un petit meal, comme on dit, c'est pas grave. En fait, je ça. Ça. suis les saib. Les suis c'est ex. Je suis ex. Je suis un ex. Je suis Je un ex. un Je pas Je Je un le régime Je ne pas les les astuces, Je Machine eh oui, même si je suis la dire vous allez prendre un yaourt sans sucre ou un bol de soupe pour manger Parce que moi ce qui me dérange dans ce n'est pas la Ce qui me dérange c'est que tu as la le de la Ou tu dessert Donc tu les fruits, un morceau de glace et ça déjà... le... Bravo. Le sucre avec le bol alimentaire ne se comporte pas comme un sucre rapide. pas un régime. a a coup, un gâteau, gâteau d'anniversaire, ça se prend toujours en dîner. <laughs> on ma e ou là on déjeunait. Donc gate. We have the boujour and de have my anniversary. We have my bowl of glass, traditional. So I don't want the morceau de gâteau a Ou je of a little bit of a little bit of a a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit a petites astuces les إن تابعين الطريق Vel ago أنت تتقرر بالش Rio who will move you. نعم.. نعم.. نعم.. نعم.. نعم.. نعم... نعم.. نعم.. نعم et je me rendais compte que ben il me une quiche tous les jours oui tu calories parce que calories et et c'est vrai qu'il y a des, des entre par exemple quand quelqu'un est suivi par vous euh, ou chi�� les quels sont les les les outils les peut-être un on va dire je un peu. patients J'ai même des patientes, j'ai même des patientes j'ai une patiente libère la patte la quiche je lui là. oui oui oui Alors pour t'expliquer t'expliquer en fait tout est dans les ingrédients je vais faire une quiche, je vais ah. faire un gratin et en fait qu'est ce qui explose la quiche c'est la béchamel oui, c'est la pâte de la farine donc si je, si je fais une pâte si je fais une pâte de les flocons de la farine d'avoine et de les gâteaux les biscuits à la maison on n'utilise pas le beurre on utilise des fruits ou de l'huile d'olive chez le cookies au lieu de faire une farine, une banane, ou un coulis de fruits. Donc c'est du fructose, les calories du Et donc je vais faire ma pâte. La quiche, je vais choisir mes ingrédients. Je ne vais pas mettre de charcuterie, parce que je fait ça. J'ai pris, par exemple, épinards, ricotta. Donc au lieu de dire fromage, je vais dire ricotta 0%. C'est ça. Au lieu de gratiner du fromage, je vais mettre un œuf battu que je vais gratiner. Hum. Et donc, il y a des astuces qui nous permettent de, de faire chiriouette. Comme je t'ai dit, nos rouleaux de printemps à la maison sont très bons. Et on ne voit que du feu. Ils sont croustillants, ils sont bons. Et le c'est l'ingrédient, c'est l'atria. Donc, c'est un peu c'est très bon. C'est un peu c'est un peu la plaque. Et on ne mm -hmm. voit que du feu. Et Donc, on peut parfaitement faire des plats bons et qui sont non caloriques. Il y a des, par exemple, les patients, le confinement, c'était facile. On connaît une coopérative, nous avons la recette et on les propose à nos patients, comme ça on fait une bonne action. Et, et on les mamans les femmes n'ont le temps tout le monde s'est mis au four confinement Et bien qu'est ce qu'on fait On va utiliser de la farine d'avoine ou de la farine de chéroum C'est la farine de très belle On la farine et on la de ou juste de etc. Tu es de de تن في القونق قشروا نحمروا في الفران وشوية تنطحنوا ديال... ديال... لا... شويه نهرمشوا تنخلطوا لا دي ميل. نجمعه إيبا, زيت ديال الخروب لا اي ان كو د ولا باغ اكزومب تي مادي الحريره ايبا, الحريرة <مم> والناس ما على إيبا في الحريرة. الحريرة. أطحن. إيبا تندير بتاتا وجوش في <مم> باش ما تضرش هنا غنرجع الناس اللي عندهم يقبط اللي عندهم الكولوباتي فونكسيونيل القطنيه باش ما تضرناش في المصران العدس واللوبيا والحمص يا اوناسكوس تنفزقها نهار تنحيد لا لا بعد تنطيبها جوج تطيبات سي طادير مي تنجي نطيبها لها نص لقه واللوح ملح اللي كيبغي زيسطو عاد تنصب دونك بغيت نديرها في الحريرة تنفزقها نهار وندي لها نص عاد اللوحه في طنجره الحريرة Sauf c'est la même chose. C'est ça la suite. C'est les fibres résistantes qui les ballonnements et les gaz. Et donc, je veux dire, je veux dire, de veux dire, je veux dire, je je dire, les je dire, la dire, c'est et j'ai une hrira exactement pareille, plus bonne, très sucrée le goût. On n'utilise même pas de tomates conserves, on est en naturel, même pas de tomates conserves, et c'est un délice. Excellent. Alors une dernière question, c'est euh, Bouchara fait le confinement. On a beaucoup de carences en vitamine D. Je les animaux pour... Alors, Il faut savoir que la vitamine D, c'est la seule vitamines qu'on fabrique. Et les deux tiers de vitamine D, tu les fabriques toi-même. Ce ah. pas les compléments. Menine, le soleil qui tape sur la peau. Donc même si je suis confiné, il faut que je prenne mes 10 minutes de bain ah, de soleil ah, par jour. Si va, quand, je suis à la commande, je quand je dis 10 minutes, c'est direct sur la peau. Il me faut 10 minutes par jour ou une demi-heure, deux fois par semaine, contact direct, les avant-bras suffisent. C'est-à-dire, je peux m'aider, bêche. Alors, pour prendre un complément de vitamine D, ben, je suis mieux absorbé, il faut qu'il soit huileux. Parce ce que je compte comprimé, je compte liquide. Donc, à dix deuxième astuce trois, il y a aujourd'hui des choses naturelles. Je peux prendre de l'huile de foie de morue, très efficace. Il y a maintenant des gouttes qui se vendent à base de colza vierge, très efficace. C'est très facile, des gouttes. Quels sont les aliments qui sont riches en vitamine D Bien entendu, chef de file, c'est euh, les sardines. Ah, c'est bien. Et, ça. Oui. Et les sardines en conserve sont plus riches en vitamine D que frais. C'est pas une excuse. Au confinement, le conserve des boutiques de luxe où on bout au Maroc. Donc, conserve. donc, il faut au moins deux fois par semaine le poisson gras, le maquereau, les sardines, plus ou moins le saumon, parce que moi, je préfère des bonnes sardines marocaines. C'est au moins les aliments les plus riches en vitamine D. Donc deux fois par semaine et normalement... Et c'est sur la durée docteur Machir Bien sûr, les compléments, c'est au moins trois mois. Au moins trois mois. les fameuses ampoules, les bolus. C'est un complément pour la dose journalière. Donc, en un complément pour la dose journalière. Donc il y a vitamine D Je gagne énormément sur la santé C'est une prévention contre le cancer de sein C'est une prévention contre l'immunité L'immunité Covid, Aujourd'hui, c'est l'alimentation saine C'est la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et le zinc et elle ne fixe pas la vitamine D elle ne la fixe pas ah, donc les ampoules ah, t es. T es. donc il faut prendre une dose journalière mais sur le le continu. vous ça. ça. ça il y a, a énormément de gens <rire> les le le re, euh, euh, gars elle dit pour voir l'état de santé d'Yana, qu'elle a un raccord avec le médecin. Est-ce qu'il y a des, des tests ou des par rapport à la flore intestinale euh, On ne le, oui, oui, le fait pas au Maroc. Oui, oui, on ne le fait pas, fait au, au, Maroc, le fait pas. Ou ouais, au Maroc. On ne le fait pas. Au Maroc, on ne le fait pas. Oui, au Maroc, on ne le fait pas. Mais il mmh. y, y a certains laboratoires qui le font. Mais on fait un test de profil de flore intestinale. Je ouais. Généralement, les bifidobactéries, les lactobacillus moins la santé Les gens qui sont âgés, les deux familles qui sont en déclin ont l'immunité Alors, c'est une maladie C'est une maladie de l'immunité, c'est une maladie J'ai demandé s'il n'y avait pas un... Il y a les signes de dysbiose, on n'a pas besoin d'attendre Les signes de dysbiose, ben je suis fatigué Je suis fatigué, j'ai une altérance de constipation, diarrhée j'ai des ballonnements, j'ai des problèmes de sel, de la constipation, j'ai des douleurs partout. C'est les signes de la dysbiose. Quand j'ai des signes de dysbiose, de vais vous dire que les micronutriments, les probiotiques, les prébiotiques, les vitamines, les minéraux, on dirait un cœur de probiotiques et de prébiotiques, c'est-à-dire un symbiotique. Donc, être l'immunité. C'est la flore. D'ailleurs, on avait dit ça dans notre sujet. Alors on avait dit qu'aujourd'hui, il y a même une relation entre le Covid 19 et la flore intestinale. et mm. tout le monde se focalise là les complications pulmonaires. On va dire flore. Là ils On fait des complications pulmonaires. c'est la flore intestinale qui jauge l'immunité de les poumons. Ou même les le Covid la réanimation, coulent l'avant un déclin de des bonnes bactéries où à la place il y a des mauvaises bactéries. Mais nous nous sommes prévotés là. On a dit que la bactérie prévotella elle est liée aux infections respiratoires aiguës. Le kawa c'est un réservoir de virus. Le c'est le virus vivant de Covid 19. c'est de la bactérie Et du coup, le patient de Covid 19 ou une dysbiose, il n'arrive, ses poumons lâchent. Ses poumons n'ont pas d'immunité. Elle lâche. Le traitement dit le docteur Raoul, la chloroquine et l'azithromycine marchent parce que la zithromycine, elle est sensible sur prévotel. Elle a de la bactérie contre les La zithromycine, c'est ça. Donc, docteur Raoul, mais la mauvaise bactérie, Il aide les poumons à mieux se défendre. Excellent. Et donc aujourd'hui, une famille le J'aime notre intestin. Donc il faut soigner notre intestin si on veut être en bonne santé, avoir une bonne immunité. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais vous dire un grand, grand, grand merci, un grand chapeau aussi. Je suis sûre que Nesli te baouna, t'aouma énormément de choses. Pour ceux, les docteur Wali, il consulte à Casablanca. Vous allez trouver toutes ces informations sur le net, l'adresse du cabinet, le téléphone. Docteur, merci beaucoup. Merci pour tous ces, ces, ces renseignements. Et je ne manquerai pas personnellement de vous appeler parce que franchement, j'ai je veux absolument être sûre que je fais le nécessaire bonne fin de journée et à très bientôt